On ne peut pas suivre, en tant qu'une sage-femme, suivre trois accouchements en même temps et être parfait, en fait. C'est un métier qui a vachement évolué au niveau des études. On fait cinq ans en tout, donc la première année de médecine et puis après quatre ans d'école de, de sage-femme. Donc, euh, ces études qui sont rigoureuses, éprouvantes, fatigantes, mais pour enfin avoir un travail... Euh, que l'on aime. C'est un métier, bah, comme on dit, voilà, le plus beau métier du monde, entre guillemets, mais bon, ça c'est c'est l'image la... tout beau tout rose, mais c'est pas ça la réalité du travail. C'est un métier où justement, euh, on peut discuter avec les gens, on est là pour les aider, les accompagner, euh, que ce soit voilà, de suivi gynéco, de la grossesse, de l'accouchement, après l'accouchement, pour l'allaitement. C'est plus le nombre de maternités euh, il y a 20 ans, mais il est divisé par trois, donc euh, au profit de grosses maternités. Du coup, on fait de plus en plus d'accouchements, mais on n'a pas forcément le temps de voir les patientes en vrai. En fait. On n'a plus le temps de parler, on est maintenant dans l'administratif, dans le, dans le suivi, et euh, forcément, il y a un épuisement professionnel. C'est pour ça qu'il y a plein de sages-femmes de l'hôpital qui quittent l'hôpital pour aller en libéral, pour pouvoir travailler euh, comme elles le veulent et comme elles en ont envie en fait. Nous ce qu'on réclamait c'était une femme, une sage-femme. On voit bien qu'on euh, est dirigé, mais voilà c'est partout pareil, par un rapport de chiffres, où il euh, n'y a qu'à la fin de l'année qui compte le nombre d'accouchements. Parce que c'est le nombre d'accouchements qui euh, va nous dire le nombre de sages-femmes en salle d'accouchement. Avec la technicité, il y a vraiment le psychologique qui rentre en compte pour qu'un accouchement se passe bien, ou un suivi, ou un, pour éviter les dépressions du postpartum, et qu'on soit partie du parcours référent des femmes en général. La CGT propose l'augmentation immédiate d'au moins 10% du point d'indice, l'embauche massive de personnel qualifié, le remplacement de toutes les absences, le respect d'un temps suffisant pour prendre en charge dignement les patients. Alors les jeunes, maintenant, je pense que l'hôpital n'est plus attractif. Il va manquer de sages-femmes, donc on est en période de crise, qu'il euh, y a certaines maternités qui ferment parce qu'il n'y a plus de sages-femmes en fait. Euh, les gens, ils ne veulent plus justement... Euh, euh, faire des gardes jour, nuit, parce que soi-disant on fait le plus beau métier du monde, mais on a une vie personnelle aussi et on n'est pas corps et âme euh, euh, pour l'hôpital, pour les cliniques, pour voilà, Pour gagner, je suis désolé, mais 1600 euros en début de carrière. Euh, bah non, en fait, on fait 5 ans d'études, c'est pas pour gagner 1600 euros euh, par mois, en fait, on est sous-payé clairement. Luttons pour être plus forts, pour l'alignement des salaires et des primes sur les grilles des titulaires. Pour la revalorisation de toutes les grilles indiciaires, en décembre, je vote CGT.